Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo suivie sur un nid de frelons asiatiques que j'ai récupéré à Toulouse, je sais pas, c'était le premier nid de la saison. Je pense que vous vous rappelez, il y a pas longtemps qu'elle est sortie. Voilà. Donc je l'ai gardé avec moi, je me suis dit je vais essayer de la nourrir, de lui donner des mouches, des choses comme ça et de voir l'évolution. Puisque dans son nid il y a des frelons avec des percules blancs, donc on va voir ce que ça donne s'il si y a des frelons qui vont sortir et il y a des larves. Est-ce que les larves ils vont sécher est-ce que la reine va les manger Là, aujourd'hui, on est le jour où j'ai récupéré le nid, donc je vais commencer à faire le, à filmer, et je vais filmer plusieurs fois et vous allez voir l'évolution. Allez, voilà, on est dans mon atelier. On voit que la reine, elle est sur son morceau de nid, toujours dans la boîte. Je vois si je vois des larves. Bon, des fois, ça sera un peu flou, hein. Essayez de ne pas trop bouger. Donc là, on est au jour 1. Vas-y, tournez la boîte. Donc là, elle doit se demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi mon... il est là Je vois qu'il y a une larve juste en bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah, là, elle commence à fouiller à l'intérieur des alvéoles. Regardez s'il si y a tous les yeux peut-être. Alors, peut-être qu'elle va mourir, qu'il ne va rien se passer juste après, mais je vous tiendrai au courant. Je ne sais pas si vous la voyez, la larve en bas elle bouge. Peut-être qu'il va sortir du nid. Je vais vous montrer ses fesses, ne pas se montrer. Si vous voyez à côté de sa patte droite une larve. Il y a 1 2 3 6 avéoles blancs. Donc on va voir s'il y a des frelons qui vont sortir. Dans la logique, euh, ils n'ont plus besoin d'être nourris. Ils vont juste changer. pour les vidéos, on est toujours au premier jour. On est le soir. Je viens de rentrer. Et regardez ce que je viens de voir. Elle a ouvert tous les capuchons blancs. Pourquoi elle a fait ça que larves elle a bien énervé j'ai l'impression donc ça veut dire qu'on voit bien qu'ils sont les frelons ils sont encore blancs à l'intérieur c'est en train de se transformer mais je sais pas si ça va survivre par contre les larves ils bougent toujours je sais pas où elle va chercher à manger la rentre la tête à l'intérieur mais ce sert peut-être des frelons en transformation pour nourrir les larves Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai une petite guêpe, elle m'observe, regarde. Alors, qu'est-ce que t'as La cocotte. Combien t'as dû survivre aussi Elle a l'air de vouloir protéger ses petits quand même. Je vais essayer de trouver quelque chose à manger pour elle et le mettre dans la boîte et on verra demain matin ce qui va se passer. Bon, regardez les dédés. j'ai une petite guêpe, je ne sais pas si vous allez bien le voir. J'ai une petite guêpe maçonne, je vais essayer de lui mettre à l'intérieur, donc on va voir si demain matin elle mange tout ça. Maintenant, il ne faut pas que je la fasse sortir Ouais. Bon voilà laissez tranquille Bon allez, on est le jour 2 de... On va aller regarder où est notre petit frelon ouais. Salut toi Bon alors tu racontes T'as bien dormi Bon, Et où la guêpe Elle est plus la guêpe T'as mangé la guêpe maçonne Regardez Regardez les dédés Il reste plus que la tête Laissez manger la guêpe entière. Bon. Et au niveau des larves, où ça en est. Hein. Ouais, ça bouge toujours. Hein. J'aime ce que là on dirait. Un... On dirait un martien qui a dans le... Dans le percule. Et voilà, deux jours deux, tout va bien. Petit nettoyage du matin. Bon, les Dédés, on est au jour 4 et j'ai pas une très bonne nouvelle pour vous. Malheureusement, notre petite reine est décédée. Vous voyez. Il est toujours là. Je pense qu'il reste encore quelques larves. Vous voyez qu'ils sont en train de sécher. Donc, il est 14 heures de l'après-midi. Je, les l'ai pas vu ce matin, j'ai pas fait gaffe. Je suis pas allé la voir. Voilà. Donc, je pense, c'est souvent les frelons, quand on les regarde, quand ils sont traités à un insecticide, on a tendance à les voir qu'ils essayent de se, de se piquer. Et je sais pas si vous voyez là, au niveau de mon ongle, on voit que le dard est sorti. Donc, je pense qu'elle s'est piquée elle-même, elle, elle s'est tuée je considérais qu'elle était plus à euh, sécurité voilà donc ça va pas durer très très longtemps donc aujourd'hui on est dimanche j'ai récupéré la reine c'était jeudi donc ça fait 4 jours voilà fin du suivi, il en aura qu'un seul c'est dommage je vous dis à bientôt les dédés.